Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, vidéo aujourd'hui du coup euh, pour euh, vous expliquer rapidement ce qu'est une play action et euh, comment la défendre. Alors du coup, euh, ce qu'il faut bien comprendre avec les play action, c'est que c'est d'abord euh, une action de course. Alors évidemment l'attaque veut passer la balle, mais ce qu'elle veut c'est montrer que c'est une course. Le problème c'est qu'en défense, vous êtes constamment dans cette dualité passe-course et euh, vous devez apprendre à faire avec. C'est-à-dire que du coup, on ne peut pas tricher avec ça. C'est ça, ça mon point. On ne peut pas euh, se dire, ah bah, cette fois, je vais être en coverage. Euh, et Les downs vont faire play action. Je vais appeler des coverage pour être sûr que du coup, euh, ça va bien se passer pour nous, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Euh, pour la simple et bonne raison qu'une attaque peut faire play action à any down. Euh, N'importe quel down, mais un peu moins peut-être en troisième et longue et toutes ces choses-là. Mais on peut s'attendre à des play action première et 10, par exemple. Suivant la physionomie du match et toutes ces choses-là. Alors, euh, la, la première chose pour défendre une play action c'est bien de comprendre le rôle de chacun. Alors ici on va faire simple, on va, la, on va dessiner une play action banale euh, sur, euh, sur euh, un personnel 21 et une cover 3, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors du coup quand je dis cover 3, corner, deep, free safety, milieu du terrain, corner, deep, on aurait ça. Mais weak safety sur ce schéma qui serait au flat, Mike et Will euh, qui joueraient les hooks. Alors la première chose c'est que, admettons qu'on fasse la play action au terrain, alors comme on disait, on aurait une, une, une fin d'action de passe, de, de course pardon, alors la ligne montrerait également quelque chose qui ressemblerait pour nous à une action de course. Et ensuite on aurait, euh, comme on disait, le, le, la, la play action, donc le, le, le schéma de passe euh, associé à ça. Alors souvent ce qui se passe, euh, et l'une une des plus connues, euh, serait quelque chose comme ça. Ça c'est quelque chose que vous verrez beaucoup en NFL. Alors du coup comment ça se passe pour nous ben, Normalement le corner lui, il n'est pas impliqué dans le fit puisqu'il est cornerback et que son receveur est écarté. Donc du coup, il n'y a pas trop de soucis pour lui. Le free safety, c'est la même chose. Normalement, il n'est pas impliqué dans le fit. Et du coup, ça se passe bien pour lui. Donc là, ici, on aurait le corner et le safety qui s'occuperait euh, de se tracer, entre guillemets, mais avec de la profondeur. Donc le premier problème qu'on va avoir, c'est cette zone-là qui va être ouverte. Euh, Puisqu'en fait, les linebackers sont censés euh, aller au jeu, de, au jeu de course. Alors du coup, les linebackers, ça, c'est le premier point. Euh, eux, du coup, ils doivent respecter la course. Vous ne pouvez pas dire à linebacks de ne pas le faire. Vous pouvez pas, vous avez pas le droit de faire ça. Dans le sens où ce ne serait pas beau. quoi. Alors la première chose ici qu'il faut comprendre, c'est que qui s'occupe du QB Alors, pourquoi Parce que le QB, là, peut passer le ballon, et il faut mettre quelqu'un dans son visage s'il compte le faire, parce que sinon, ça va être problématique, le, le, le, le taux de complétion va augmenter. Et ensuite, s'il décide de garder la balle et de remonter, il faut que quelqu'un s'occupe de lui, d'accord Donc du coup, généralement, ce qui se passe, c'est que dans vos règles, de run fit le diende où le siga player est responsable du QB. Donc là, j'ai mis diende en 9 pour vous faciliter l'exemple, mais normalement, c'est ce diende là qui lui qui est censé surfer. Je vous mets le lien vers la vidéo sur le, le, le diende qui lui, du coup, euh, doit s'occuper du quarterback. Ok, ensuite on a le Sam qui a le flat, donc lui, du coup, pris par l'action de course et ensuite. Il peut venir couvrir le flat sans trop de problèmes. Et du coup, il ne reste plus que euh, cette zone ici à défendre. Et cette zone ici à défendre, on la défend comment En disant backer de robot. Moi, c'est le terme que j'utilise. Euh, Rob, volé euh, hot. Alors, euh, je ne sais, sais plus exactement le, le pourquoi du comment de l'acronyme. Mais l'idée, ça serait que là, j'attaque la course. Je respecte ça. Et quand je vois le QB partir avec la balle, je vais planter mon pied et tout de suite remonter dans la direction opposée de la... Où, euh, où le jeu de course allait en anticipant le fait que la play action va se dérouler comme ça. Parce qu'en fait, la réalité, euh, c'est qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'autres options. Et d'ailleurs, euh, les, les, les play actions en, en P10 ne fonctionnent pas aussi bien que ce genre de play action-là euh, à cause du fait que, vous avez compris ce phénomène, plus les, quand, les, pardon, quand les DB sont en coverage, bah les DB sont en coverage, donc ils ne sont pas influencés par le mouvement de course. Ici, les joueurs qu'on essaie de piéger... Avec cette play action là, euh, sont bien ces deux joueurs là et potentiellement celui là. Okay. Et ce qu'on cherche à compléter, c'est le flat. Si le flat est ouvert, je lance le flat. Si le flat est fermé, je cherche à lancer là. Si les deux sont fermés, je vais courir. Okay. Potentiellement, ça peut être comme ça. Donc euh, voilà, cette petite vidéo très courte est terminée. Euh, si ça vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le Discord de French Defensive Back. Tous les liens sont dans la description. Et du coup, vous pouvez aussi soutenir mon travail en vous abonnant. Et donc, tout ça est expliqué dans le Discord. Aujourd'hui, vous êtes plus d'une dizaine à être abonnés. Euh, et ça m'aide beaucoup, du coup, à, à faire tout ça, à acheter du nouveau matériel euh, pour, pour, pour continuer de faire des podcasts, des vidéos, etc. Ça me permet d'améliorer la qualité. Alors, j'aime vraiment beaucoup ces vidéos format tableau, là. Euh, mais euh, voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt sur Fringyvie. Ciao, ciao.